Eh hey, ma chérie, je te dis, hein, il n'a rien et il n'est rien, hein C'est moi qui te le dis, non S'il vous plaît, mon frère, libérez l'oxygène si qui nous entoure. Et voici un vrai homme qui m'appelle. Allô, chérie Samira, Samira, il est là, il est allomé, l'homme d'affaires de Dubaï dont je te parlais là, non Il est de passage, il va venir nous voir ici maintenant, tout de suite Ouais, garçon, je veux trois bouteilles de votre meilleur champagne et inonder notre table de victuailles. Larime, s'il vous plaît. Mesdemoiselles, vous commandez tout ce qui vous plaira. Je peux même vous acheter le restaurant entier si ça peut vous combler. Quel frimeur De l'eau minérale pour moi. À moins je ne peux me priver de rien.